Salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'avais pas forcément prévue. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'en parler, c'est tout simplement nos attentes sur le prochain DLC, la prochaine extension à venir dans Assassin's Creed Valhalla, j'ai nommé La Colère des Druides, qui sera donc la première extension qui arrive avec un tout petit peu de retard parce qu'elle était de base prévue pour fin avril, elle arrive finalement mi-mai, c'est pas un drame, sachant qu'ils auront plus de temps pour euh, peaufiner justement leur extension et je préfère que ça sorte plus tard et que ce soit bien fait plutôt que de sortir un truc qui est un peu rushé. Je trouve que ça en vaut l'attendre, surtout que bon, entre nous c'est deux semaines, on va pas pleurer pour deux semaines. Donc au cours de la journée, j'ai euh, demandé à certains membres du Discord Assassin's Creed France 2.0, d'ailleurs je vous invite à rejoindre ce Discord hein, si vous souhaitez rejoindre une communauté de passionnés d'Assassin's Creed, le lien est dans la description, il y a pas mal d'animations, on fait des conversations vocales, et c'est aussi grâce à ce Discord que vous pouvez participer à nos lives, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et du coup je vous ai demandé qu'est-ce que vous attendiez du DLC de cette première extension La Colère des Druides, et euh, certains d'entre vous m'ont répondu, et je me suis inspiré de certaines de ces réponses pour faire cette vidéo. Du coup, trêve de bavardage, on se lance C'est parti Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, oui je vous rappelle que nous avons un compte Instagram et que nous avons aussi un compte Twitter. Si vous souhaitez être au courant de toutes les informations euh, qui sortent sur Assassin's Creed, officiel, non officiel, on poste tous les jours du contenu sur Instagram, dans nos stories, on poste des photos d'Assassin's Creed Valhalla, on poste pas mal de contenu sur notre compte Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Alors une attente qui est revenue très très souvent sur Discord et une de mes attentes personnelles à moi aussi, on va pas se mentir, c'est que j'attends de ce DLC qui nous propose de beaux paysages avec une ambiance particulière. Euh, je sais qu'Ubisoft sont très doués pour faire de, de beaux univers, on l'a vu euh, dans Valhalla, on a eu l'Angleterre avec plein de régions qui avaient toute une direction artistique très différente, une ambiance très différente avec les musiques, avec la colorimétrique n'était pas la même, il euh, y avait certaines régions qui étaient un peu plus sombres, d'autres qui étaient un peu plus oniriques, qui avaient une ambiance un peu plus colorée, etc. Euh, donc on a eu l'Angleterre, hein. on a eu la Norvège, qui avait une ambiance vraiment très froide, très viking, et, euh, personnellement j'avais adoré la Norvège. On a eu aussi Asgard et le Jotunheim en royaume mythologique. Et on va bientôt du coup avoir l'Irlande et plus tard euh, dans l'année Paris avec la deuxième extension. Et qui sait du coup hein, ce que nous ce que réserve l'avenir pour Assassin's Creed Valhalla pour de futures extensions, peut-être, une année deux. Ça on en discutera dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité Assassin's Creed. Du coup avec tout ça, ce qu'on sait c'est que Ubisoft sait vraiment faire des beaux univers, sait faire des belles maps, des beaux mondes avec de belles ambiances, et je pense que l'ambiance vraiment euh, moyen-âgeuse, l'ambiance euh, celtique de l'Irlande, l'ambiance un peu très colorée, très campagnarde, euh, peut-être même un peu plus campagnarde que, que l'Angleterre, voire tout autant, et ce côté très mythologique, euh, donc la mythologie celtique hein, qui va être abordée, euh, on sait, dans, dans ce DLC, je pense que jouer sur ces deux tableaux là, ça peut euh, donner quelque chose de très très bien, donc évidemment, moi j'attends de, de cette première extension, une ambiance particulière qu'on ne retrouvera que dans cette extension et euh, pas en se baladant par exemple en Angleterre. Je veux vraiment qu'on ait une ambiance particulière à ce DLC en fait. Une autre attente qui est revenue c'est que euh, le DLC propose une histoire prenante entre la mythologie euh, celtique qui va donc être présente dans ce DLC puisque on l'a vu il hein, y a les loups-garous qui, qui vont être présentes. Donc on aura ce côté mythologique avec les druides. Euh, et tout le folklore irlandais hein, parce que euh, je, je vous le rappelle hein, pour l'anecdote euh, les loups-garous à mon avis euh, ce sera assez terre-à-terre euh, terre, au final. Je pense que ce sera euh, en fait des hallucinations qui seront causées par les druides, euh, parce que bah, je le rappelle encore une fois, mais tout ça fait partie du folklore irlandais. Donc j'espère une histoire prenante entre cette euh, mythologie, ce côté mythologique-là qui va être développé peut-être un peu plus que dans Assassin's Creed Valhalla, et je parle pas du, du côté mythologique avec Asgard et le Yotonam. je parle plus vraiment du côté euh, dans le jeu, la mythologie était assez peu abordée, enfin vraiment très terre-à-terre. Et j'espère que ça va être la même chose dans, dans ce DLC, qu'on apprendra des trucs sur un culte druidique, etc, qui font des trucs. Mais que tout le côté hallucination que le, tout le côté bête mythologique sera en fait juste des hallucinations et pas euh, un truc vraiment ultra sérieux, genre il y a des loups-garous qui se baladent en Irlande. quoi. Enfin, moi je sais pas vous, mais j'ai bien aimé le côté très terre-à-terre -terre de Assassin's Creed Valhalla. On sentait vraiment que la mythologie était abordée en surface et abordée euh, très sérieusement. En fait, c'était pas du tout comme Odyssée où on avait des bêtes mythologiques euh, qui se promenaient dans, dans les sous-sols euh, des, des villages. quoi. Donc je pense qu'effectivement, on, euh, on aura une belle histoire, j'espère. Très sincèrement qu'on aurait une belle histoire, qu'on aura plusieurs quêtes, alors plusieurs arcs narratifs, ça je sais pas, mais plusieurs quêtes qui, euh, qui aborderont, plusieurs côtés d'Irlande. Je pense qu'il y aura un arc qui sera plus orienté sur la mythologie et un arc qui sera peut-être plus orienté sur la conquête et j'espère que ce sera pas juste euh, le modèle de quête, on va dire, calqué sur Assassin's Creed Valhalla avec la conquête de territoire. J'espère que ça sera un peu plus approfondi ou que ce sera abordé différemment. Sans oublier que le côté euh, mythologie pourrait être lié, euh, pourquoi pas, au Issou, enfin à la première civilisation. Et sans oublier le fait qu'on se trouve dans Assassin's Creed, et donc forcément je pense qu'il y aura mention de ceux qu'on ne voit pas, ou euh, de l'Ordre des Anciens. Si jusque là la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein, tout simplement, pour suivre toute l'actualité d'Assassin's Creed, à lâcher ton meilleur like, et me dire également quelles sont tes attentes sur le prochain DLC d'Assassin's Creed, la colère des druides, je lirai tous vos commentaires et j'essaierai d'y répondre. Il faut savoir qu'on aime beaucoup dans la Assassin's Creed Expérience interagir avec vous par les commentaires, je pense que c'est la moindre des choses, et puis discuter entre passionnés tout simplement. Ensuite, je pense sincèrement que le délire mystique autour des druides peut être cool et intéressant à suivre, si c'est bien amené et si c'est cohérent, encore une fois, euh, c'est ce que je disais, avec l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Je sais pas exactement quelle part dans le récit va, euh, va prendre cette place. Je sais pas si ce sera vraiment le. vu que la... le DLC s'appelle la colère des druides. Je pense que ça va prendre une grande partie, mais j'espère que ça prendra pas non plus toute la place du récit. J'espère qu'il y aura une, vraiment un, tout un arc centré, on va dire que ça fera un peu 50-50, qui est vraiment l'arc euh, mythologie et l'arc euh, vraiment conquête. Si vraiment il y a un arc conquête, encore une fois, euh, on n'est pas sûr, mais j'espère que tout le DLC sera pas juste centré sur les quoi. Euh, ce que j'espère aussi de ce DLC, c'est des nouvelles quêtes secondaires, parce qu'on a eu euh, pas mal de quêtes secondaires différentes au final, dont ça s'inscrit Valhalla, on a eu les cairns, hein, vous savez, les empilements de, de pierres, qui étaient personnellement mes quêtes préférées, C'était, je trouvais ça vachement cool, on a eu euh, les hallucinations avec les champignons, on a eu euh, les quêtes euh, annexes euh, type, voilà, je parlais à un PNJ. on a eu plein de petites choses, et j'espère qu'on aura des types de quêtes différents, alors peut-être que ce sera lié aux druides, peut-être que ce sera lié au folklore irlandais, ou peut-être que ce sera lié à toute autre chose, en tout cas j'espère qu'il y aura de nouvelles quêtes secondaires et qui se seront creusés un petit peu les méninges pour euh, tout simplement nous faire jouer à de nouvelles choses. Et enfin, et moi c'est ce que j'ai vraiment préféré dans Assassin's Creed Valhalla, c'est que le monde, alors je pense pas qu'il y aura toute l'Irlande dans cette première extension, je pense qu'il y aura seulement une partie de l'Irlande, parce que toute l'Irlande ça ferait quand même vachement gros. Ils ont prouvé une chose avec Assassin's Creed Valhalla, c'est qu'ils savent faire des mondes qui invitent à l'exploration. Je trouve que Odyssey, et Origins était vraiment surchargé. Alors j'ai adoré Origins, un peu moins Odyssée, mais euh, globalement c'était des mondes très jolis. Simplement, ils étaient trop surchargés, et Valhalla, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, personnellement, je me lasse pas d'explorer, je me lasse pas de balader dans Valhalla. Ils l'invitent vraiment à l'exploration, à découvrir des trucs, etc. L'univers est vraiment magnifique. Enfin, franchement, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment très bien réussi sur ce jeu. Et ce que j'attends d'Irlande, c'est voilà, de prendre la manette, d'arriver en Irlande, et là, tu as l'impression de découvrir euh, pas un nouveau jeu, mais tu, en fait, tu te sens dans Valhalla, mais tu sens vraiment que tu as passé une étape et que tu es vraiment dans une extension. Et que c'est euh, un autre univers en fait. Donc voilà, c'est tout pour mes attentes personnelles sur le DLC La Colère des Druides d'Assassin's Creed Valhalla, qui est toujours prévu, rappelons-le, pour le 13 mai. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de contenu qui va arriver avec cette extension. On va en faire un test, on va en faire des vidéos découvertes, on va en faire un let's play. Il y a des vidéos informations qui vont arriver très prochainement, croyez-moi, il y a du très très lourd qui arrive. Donc voilà, encore une fois, si vous souhaitez ne rien louper de la franchise Assassin's Creed, vous êtes au bon endroit abonnez-vous. Et vous du coup, quelles sont vos attentes N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Val, en direct de la Assassin's Creed Experience. Salut à tous